Voilà, On tente bien regarder tout ce qui se passe, pas de soucis, la boss main gauche. Allez Manon, ça peut se jouer maintenant là, c'est le moment que jamais où ça passe, Allez. elle est plaquée, elle est encore là manon c'est vrai qu'en grandissant, on se rend compte que finalement la compétition, enfin, plus pour les adultes, c'est secondaire. Euh, moi, je suis infirmière dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire euh, que c'est vraiment que du bonus. Je me dis euh, personne ne m'a demandé d'être là, ce n'est pas une contrainte, c'est moi qui le choisis. Et je ne peux que, que euh, prendre du plaisir parce que sinon, ça ne sert à rien d'être ici. C'est sûr que euh, quand on est jeune, on se met beaucoup la pression, tout ça. Et là, j'ai l'impression que depuis que je suis en senior, c'est... C'est que du bonus, c'est à côté, j'ai la chance de pouvoir participer à toutes ces compètes, donc euh, voilà, plus la falaise. Euh, non, je crois que je pouvais pas rêver mieux. Ouais. Allez, s'il vous plaît, vertige, j'applaudissements pour les grimpeurs. Il n'a pas ouais. trouvé le genou et voilà, ça lui coûte un peu cher. Bon et, bah, et alors là il va falloir je vous le dis tout de suite qu'on se retienne pour pas chialer tous les deux. Est-ce que tu t'attendais à ça Pas du tout. <rire> je pense que personne s'y attendait non plus. Et moi encore moins. Et non mais j'en reviens même pas. Je sais pas quoi dire. Déjà d'être en demi, bah, c'était déjà cool. Être en finale, bah, c'était un truc de ouf. J'ai jamais fait de finale en senior, que ce soit en bloc. Euh, moi tout ce que je sais faire c'est gagner des sélectifs. <rire> Quand on te voit pleurer, ça te tenait à cœur Ah oui, ça me tenait à cœur. Euh, pourtant, bah, j'ai fait euh, des beaux exploits l'an dernier en, en international, mais les Champions de France, ça reste les Champions de France. Et je suis passé trois ans de suite à côté. Et je suis contente d'avoir enfin passé ce cap et d'avoir pris plaisir comme ça, d'avoir pu gérer cette voie. mettre le Y un hein, Dawa dans cette compétition. On l'avait déjà eu il y a quelques années avec Mike Cole qui a émis Dawa. Lui il est belge il sera pas champion de France à moins de faire comme Chloé Graftio ce qu'elle voulait faire à l'époque. C'est pas prévu que tu sois français. Non non non t'es fou quoi. <rire> C'est horrible. C'est horrible. Top monsieur Monsieur Stéphane le Et voilà, qui sort la boîte finale ici à oh, le feu, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu, Super ah ouais. le feu, trop content.